Salut, dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser un plateau style vintage avec de la résine cristal, il faut déjà un plateau en bois, un paquet imprimé avec la partie derrière blanche, des dessins à décalquer, de la dentelle, boutons, rubans, que vous pouvez trouver soit dans les magasins de loisirs créatifs, soit euh, dans les tiroirs des grands mères De la sous-couche, de la peinture acrylique, vernicole, vernis, résine et cristal, fer de repassage et du papier de, pour le coq. Des cuisines. J'ai déjà poncé mon plateau et je commence avec la sous-couche. Je profite pour boucher les petits trous naturels du bois. Il faut mettre beaucoup de sous-couches entre les parties collées du, du bois pour éviter que la résine y va s'enfuir une fois qu'on l'a mis. Maintenant que la sous-couche s'est bien sec, je vais créer une couleur un peu froid, neutre aussi. Parce que le but c'est de mettre bien valeur les fonds de notre plateau. Pour enlever ces côtés trop roses, on rajoute du noir. Juste une petite touche. Une fois que notre peinture elle est bien sec, on va mélanger un peu de blanc vif avec du cendre brune. Et on va mettre bien valeur les dessins du bois, les bords du bois. On commence toujours derrière et tout doucement, on caresse le bois avec les pinceaux, pas trop chargé de peinture. Une fois que notre peinture elle est bien sèche, la vernis aussi, on va passer du vernis -colle sur le fond de notre plateau, pratiquement où on va mettre les papiers. C'est pour ça qu'on n'a pas mis la peinture. Et on la laisse bien sécher. Une fois que la colle est sèche, on va poser notre papier et on va repasser sans vapeur. Après avoir essayé différentes décorations et rubans, j'ai décidé pour cette carte postale, bouton et dentelle, et je vais rajouter un petit parfum. On enlève la partie blanche qui ça se trouve derrière. Et on commence à Appuyer avec les bateaux. Une fois qu'on a décidé notre décoration, on peut commencer à coller avec de la colle mosaïque. C'est une colle qui ne sèche pas tout de suite, mais qui devient bien transparente et surtout, c'est une colle très forte. Il faut savoir que tout ce qui ne s'est pas collé bien, la résine y va les décoller et les mettre surtout au bord. C'est vraiment important cette étape soit de choisir la décoration. Et soit de bien la fixer j'ai commencé déjà à mettre de la colle mosaïque avant ici et je vais la mettre bien après deux fois il faut quand même bien étaler aussi Une fois que votre plateau il est bien sec, je vous conseille quand même de laisser passer au moins, euh, au moins 12 heures, on va faire euh, la résine. Dans la boîte de résine vous trouverez une dosette, un bâton en bois et des gants dans les cas où vous êtes euh, très allergique il faut faire euh, quand même attention et moi je vous conseille d'utiliser euh, petite euh, pot en verre avec cette partie bien plate pour pas créer des boulets d'air dans la résine quand on fait ça on travaille très doucement je vais commencer avec deux doses de résine à on va mélanger les deux composants à peu près un quart d'heure à 20 minutes jusqu'à ce que derrière les bâtons on voit plus son passage ça veut dire que les deux produits sont vraiment très bien mélangés notre résine elle est prête derrière les bâtons on voit rien. Les deux produits sont bien mélangés. On va l'aider un petit peu à s'étaler mais dans tous les cas, elle ira partout. Une fois que vous avez fini de faire la résine à cristal, c'est important de bien couvrir pour qu'elle ne prend pas la poussière. La résine, elle sèche en 24 heures, mais on ne la touche pas pour 36 heures. C'est vraiment l'idéal pour qu'il finisse de bien sécher. Voilà notre résultat. On a eu aussi cet effet qu'on n'avait pas prévu mais la carte ça fait encore plus un effet vieilli. On va juste prendre ce rouge avec une touche de fuchsia sur le bord. Vraiment quelques petites touches avec les noirs. Voilà. Et on va repasser un peu de blanc vif. Avec une touche de blanc antique. Une fois que sera sec, on repasse une petite couche de vernis sur les petits bords. À la prochaine vidéo! Ciao!